Et cette semaine s'ouvre le carême, une période que vous affectionnez particulièrement, Amaru Cazenave. Bonjour. Bonjour, Marie, moi, que j'affectionnais surtout quand j'étais petit. Hein, euh, parce que quand j'étais vraiment euh, enfant, euh, c'était vraiment la seule période de ma vie où j'étais plutôt partant pour jeûner. Euh, ma mère, elle me disait que ce n'était pas obligé euh, pour les enfants. Et franchement, euh, j'ai toujours gardé une grande âme d'enfant. <rire> ça vous arrange ah, bien, ouais. vous, voyez, <rire> vous voyez, Marie, hein, c'est ça, c'est symptomatique du carême chez moi. Hein. Je trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour pas jeûner. En fait, euh, le carême, pour moi, c'est un peu comme... Euh le gars qui fait signer les pétitions dans la rue, hein, euh, tu le vois arriver au dernier moment, c'est trop tard, quoi, tu ne vas pas changer de route de façon, pour rentrer chez toi. Il sort comme ça de, euh, de, de, de, de son <rire> chapeau. Quoi. Hein, du coup, tu prépares dans ta tête tous les moyens les plus sournois pour éviter la discussion. Moi, je fais semblant d'être au téléphone, ça marche très mmh. bien. Euh, et ça marche même si ton téléphone se met à sonner euh, au moment où tu le croises. <rire> ça m'est arrivé une fois ça. Bah, j'ai regardé le gars en lui disant, bah, désolé, hein, mais c'est un coup de fil hyper important euh, et j'ai décroché. Et c'est vrai, vrai que c'est pas sympa, hein, c'est pas sympa du tout, euh, ni charitable avec euh, ces pauvres gens euh, qui mettent toute leur énergie pour, euh, pour décrocher une signature. Et bien, je suis pareil avec le carême, hein, je suis pas sympa avec lui. Le carême, quand il arrive, il me fait bien sentir qu'on va pas passer un bon moment. Hein, on s'est régalé à Noël, on a bien profité de la galette des rois et des crêpes pour la chandeleur. En plus, maintenant, la chandeleur, il ouais. te la prolonge jusqu'au mardi gras. Une fois dans l'année, ton boulanger te propose des pâtisseries euh, extraordinaires, là. vous savez, euh, ici on appelle ça les Bautreaux, euh, à Lyon oui, oui, oui. Euh, ils appellent ça les Bugnes, moi quand j'étais petit on appelait ça les Merveilles. Bah, en gros euh, c'est bon quoi. Euh, Comment tu veux résister <rire> C'est hein du gras. Bah ben oui, tu sais très bien que c'est une fois dans l'année en plus, alors forcément euh, t'as pas démarré le carême que tu as déjà mauvaise conscience quoi. Quand j'étais plus jeune je me disais que jeûner un coup euh, ça te fera pas de mal à Marou, hein, comme si le jeûne c'était un, une sorte de régime en fait. Mais alors maintenant, je ne sais pas ce qu'on a inventé, on dirait que le carême, c'est toute l'année. L'autre jour, j'arrive chez une amie, on devait bosser tôt le matin, euh, et euh, du coup, moi j'arrive avec les croissants. Normal. Elle regarde mon sachet, elle me dit « je peux pas, je fais le jeûne, le jeûne intermittent. » C'est quoi Avec le sourire en plus. Le jeûne intermittent, sérieux Pendant deux secondes, j'ai eu l'impression que le carême était devenu cool, quoi. Euh, comme moi quand j'étais intermittent du spectacle, je l'imaginais le carême, là, avec sa boucle d'oreille et sa clope au bec. Ouais, moi je suis le carême intermittent du spectacle, avec moi c'est facile, tu gênes un peu tout le temps, mais jamais vraiment non plus. Allez, laisse-toi tenter. Franchement, c'est chelou ce christianisme-là qui, qui a franchi les sphères des, des magazines de gare. Alors, c'est vrai qu'avec tous ces nouveaux termes, euh, ouais. c'est un peu dur de vraiment savoir ce qui est de l'ordre du carême et ce qui ne l'est pas. Alors, euh, carême en latin, ça ne veut pas dire privé de dessert, euh, comme euh, on pourrait le croire, mais, oui. hein, mais ça veut dire 40. Euh, ah. C'est un décompte, en fait. Euh, c'est 40 jours avant Pâques. Ma fille, elle aime bien faire les décomptes, euh, surtout avant les fêtes, avant son anniversaire, par exemple. Euh, elle, elle est vraiment comme une dingue, quoi. Elle compte tous les jours et elle sait exactement où elle va. Hein. Et c'est un peu comme si elle, elle se préparait, en fait, à son anniversaire. Eh ben, je crois que ma fille, elle va m'aider à mieux vivre mon carême cette année. Au lieu de regarder le carême comme une période difficile hein, dans le carême dont Pâques nous, nous ferait enfin sortir, ben cette année, je vais mettre Pâques en perspective et voir le carême comme le décompte officiel avant cette fête que j'aime tant. Au lieu de compter les jours, là, 1, 2, 3, 4 jours de, de martyre, je vais décompter oh. les jours avant Pâques, et me dire que bah, s'il ne reste que 39 jours avant de célébrer Pâques, bah, ça, me fait, euh, ça va me faire rêver à toutes les choses que je vais retrouver ou redécouvrir à ce moment-là. Alors bon carême, les amis, hein, il nous reste Merci. 39 jours pile, et c'est pas forcément tant que ça, hein, si on veut vraiment être prêt pour cette grande fête qui nous attend.